Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux faire un appel à la population. Il y a un service essentiel qui n'a pas été nommé par le premier ministre et très peu abordé par les médias. L'aide à domicile chez les personnes handicapées. Il faut savoir qu'il y a deux groupes de personnes handicapées qui reçoivent de l'aide à domicile. Certains services sont offerts par des professionnels de la santé, des CIS et des Sius. Depuis la crise, il y a beaucoup de personnel qui est manquant, ce qui fait en sorte que beaucoup de nos services ont été coupés. Des services qu'on juge non essentiels, entre autres comme les bains et les douches. L'autre groupe de personnes, ce sont des autogestionnaires, comme moi, qui embauchons notre propre personnel et ces gens-là sont payés par l'État. Nous aussi, on est en manque de personnel. Entre autres, parce que des gens qui ont peur d'être infectés par le virus en venant chez nous. On comprend très bien ça. Sauf que nous aussi, on continue de vivre. Alors, si vous avez 70 ans et moins et n'avez pas été en contact avec le virus, vous pouvez nous aider à sortir notre compost, nos vidanges, notre recyclage, venir nourrir nos animaux. Nous aider à faire le ménage, notre lavage. On ne sait pas combien de temps la crise va durer et on doit vivre dans un environnement salubre. On a aussi besoin d'aide pour nous lever, nous coucher, nous alimenter et nous vêtir. Donc, si vous avez envie de vous impliquer dans la communauté à donner un service essentiel, contactez les associations de personnes handicapées de votre région. Vous allez pouvoir euh, trouver les coordonnées sur le site Internet de votre municipalité dans la section Association ou Communautaire. Et ceux qui ne peuvent venir à domicile, vous pouvez quand même vous impliquer dans votre communauté en cliquant sur Partager.